Je vais essayer de vous réveiller en vous parlant euh, d'animaux que vous connaissez bien, parce qu'ils ont sûrement euh, gâché votre enfance. Alors du coup, maintenant, euh, il a mis le, le fait qu'il y ait les poux avant euh, que je fasse la blague, donc c'est trop tard, mais en tout cas, on va parler des poux. Donc, un poux... Un poux, qu'est-ce que c'est, du coup L'équipe technique est en train de travailler là-dessus. Bon, ok, alors. Ok, un poux, qu'est-ce que c'est C'est magnifique. Euh, alors, on a déjà fait un super doc sur le sujet, mais il y a une chose qu'on n'a pas pu faire dedans, c'est de vous montrer à quoi ressemble un pouls réellement. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi Parce qu'un pouls c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout très très moche. Alors, c'est ça, ça, ça, ça, ça, ça, et ça. C'est très très l'air, hein. on a pu de mettre des claques. Alors, on peut leur donner des petits noms, peut-être que vous allez en plus mais je vous présente Patrick, Roger. Et c'est un... Salut. Je suis Serge Lepoux. T'es absolument pas privé dans le scénario <rire> Écoute Serge, moi je suis triste en moi j'aimerais pouvoir continuer mon exposé tranquille. Merci. N'oublie pas que j'ai accès à tout ton ordinateur, et donc à tout fichier qui pourrait être compromettant. Je serai toi, j'accepterais de faire cet exposé avec moi. Il faut bien que quelqu'un représente ma famille, non J'avoue, j'ai des trucs chauds sur mon ordinateur, donc je vais pas le laisser aller n'importe où. Euh, bah vas-y, parlons de ta famille Serge par où je commencer Nous les peaux, nous sommes ce que l'on appelle dans votre jargon scientifique des arthropodes. Il paraît aussi que nous sommes des insectes, comme vous pouvez le voir sur mon magnifique corps. Je suis découpé en trois parties, tête, abdomen et thorax. Je possède ses pattes qui sont toutes articulées. Hum, ah, j'ai failli oublier, j'ai aussi un système nerveux central situé dans mon ventre. Moi, je suis typiquement le poux humain. Mais j'ai aussi des cousins qui ne parasitent que les oiseaux ou encore d'autres mammifères. Dans ma famille, on est presque tous des parasites. Je dis bien presque parce que vous avez décidé, il y a à peine deux mois, de rajouter tout un tas d'espèces non-parasites au sein des poux. Alors effectivement, on a rajouté... Les chercheurs ont rajouté les solopteres au poux, mais ça, vous pourrez me poser des questions à la fin si ça vous intéresse, parce qu'on euh, a parlé déjà dans le billet. Alors du coup... Tu vas me laisser parler un peu, s'il te plaît, Serge. Euh, maintenant, on va parler de la coévolution. Magnifique. Alors, la coévolution, qu'est-ce que c'est euh, C'est un concept qui est assez récent, finalement. Les chercheurs ont... commencent à comprendre que, de par leur mode de vie intimement lié, euh, les hôtes et les parasites, ils ont euh, une évolution qui est commune. Et vous voyez, euh, cette image là être symbolique. J'en ai eu la larme à quand j'ai fait. Bon, bref, du coup, euh, coévolution, oui, mais on va quand même parler d'évolution avant. Parce que c'est un concept qui est malheureusement assez mal compris par beaucoup de monde. Donc, l'évolution sur notre cher Darwin, photo d'époque, hein. L'évolution sur notre cher Darwin, c'est quoi En fait, ce n'est pas un individu qui va évoluer au cours de sa vie, mais c'est les populations qui vont évoluer au cours de milliers d'années. Concrètement, ce n'est pas la girafe, force de tirer sur son cou, qui va réussir à atteindre euh, les hautes feuilles, et le moustique ne va pas devenir résistant au pesticides avant de s'en prendre dans la tronche. La réalité, elle est beaucoup moins rose. Euh, dans la vraie vie, eh bien, si un moustique n'est pas par hasard un jour avec un petit morceau qui lui permet de tenir, qui lui permet d'être résistant aux pesticides, eh bien, il va et il aura un petit avantage par rapport à sa caméra c'est qu'il pourra vivre longtemps et chez les animaux vivre longtemps, ça veut dire des plus, Ça <rire> veut dire euh, copulaire de plus, vous voyez? Donc du coup, eh bien, ses enfants, il y aura plus d'enfants que les autres, et eh bien, après quelques milliers d'années, il y aura presque vu des moustiques comme ça. Et c'est pour ça que c'est la grosse galère de, de, de débarrasser des moustiques. Donc du coup, maintenant qu'on sait ça, et eh bien. On peut comprendre qu'il y ait coévolution chez les autres et les parasites autant qu'il y a coévolution chez les prédateurs et les proies. Parce que chez la prédateur et chez la proie, la proie, si elle est plus longtemps, c'est comment C'est en essayant d'échapper à son prédateur. Donc du coup, elle va évoluer dans ce sens-là. Mais le prédateur, lui, bah lui faut il faut qu'il bouffe. Donc lui, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va évoluer dans le sens pour essayer de bouffer la proie. Et du coup, il y a une espèce de cercle d'issue où chacun essaie de devenir plus fort que l'autre. Et bien bah, ça, on le retrouve tout à fait chez l'autre et le parasite, donc chez tout aussi. C'est que nous on est là, essayer de se débarrasser du parasite parce qu'il nous fait chier, et lui bah il, il essaie de survivre. Et donc l'évolution bah il y dans ce bon sens. Voilà. Et n'oublie pas de préciser qu'à ce petit jeu là, on est largement vainqueur. Mmh. Ouais enfin si tu veux qu'on compare le nombre de morts d'une espèce qui est à cause de l'autre, je pense qu'il n'y a pas photo. Et tu nous en parles de la quantité de temps et d'argent que vous avez perdu en essayant de nous éradiquer Bah tu veux que je commence à faire la liste de toutes les espèces de coups qu'on a éradiquées je veux dire, parce que je pense qu'il n'y a pas photo. Fais gaffe à ce que tu dis hein, je te conseille de pas trop m'énerver. Toi, de toute façon il va faire quoi On va les évoluer. Euh, on va les sec. Alors, autour de hein, le rat, elle nous dit... Alors eux, on les a défoncés. On les a massacrés. Les bonnes, pas sec. Sauf les robotes, ce qu'elle n'a pas le jus, eux, mais... j'aime y a pas de... Le... Polypac Serata... Ce qui est drôle. Il y a pas de pignature. Le... C'est roto. Il pas de... Le... Les gars... Non. Xenophorus... Allez je te quoi C'est bon Euh non, c'est pas moi le pas, pas moi, pas moi d'existence. Ah, mais c'est mignon. C'est le bug. Soit c'est ça de vivre dans un ordinateur. J'ai un petit Enfin, un sujet qui m'intéresse. Euh, c'est pas pour nous vanter, mais il est très dur de se débarrasser de notre famille. Hein. Au fil des années, ma famille et moi avons connu de nombreuses adaptations car vous, les humains, vous n'avez pas arrêté d'inventer ou bien de rechercher des moyens afin de se débarrasser de nous. Vous avez essayé de nous geler ou de nous brûler, mais vous vous êtes très vite rendu compte que nous étions des êtres thermorégulateurs. Nous pouvons donc adapter notre température tant que nous sommes en contact avec votre peau. En bref, on peut survivre à des températures extrêmes. Vous avez même essayé de nous noyer, vous n'avez pas honte. Sachez que nous sommes capables de nous entourer d'une bulle d'oxygène sous l'eau. Enfin, vous avez inventé un tas de produits chimiques afin de nous éradiquer. Alors oui, il fonctionne un certain temps. Mais ne vous inquiétez pas pour nous. Comme Tristan vous l'a dit, nous évoluons en fonction de nos hôtes. À un certain moment, je suis sûr que nous arriverons à trouver un moyen de détourner vos produits. Regardez, pendant un peu plus de 20 ans, vous avez lavé ou traité vos cheveux avec des shampoings à base de pyréthre ou encore de malation. Alors oui, je l'avoue, l'effet neurotoxique de ces substances a paralysé nombreux de mes compères. Je dirais même la totalité de mes frères qui, malheureusement pour eux, n'avaient pas eu la chance d'avoir un ADN muté. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la surutilisation de ces produits a permis de sélectionner l'ensemble des individus de ma famille qui pouvaient leur résister. Aujourd'hui, je suis quasiment sûre que l'ensemble de ma famille peut survivre à vos produits insecticides ou encore neurotoxiques. Et eh bien, ne sois pas si sûr de ce que tu avances parce que sache que nous avons développé de nouveaux produits qui ne sont pas des produits à action. truc. Euh, neurotoxique, mais à euh, action mécanique. Et donc, bah, je pense que ça va bien en euh, Tu es en train de blaguer là, non Eh bien, non, mon cher Serge, comment tu respires euh, Alors là, j'avoue, je sais. Hein. Ah, il est vraiment très très nul. Donc, comment un poux respire Comment n'importe quel insecte respire C'est par des petits trous qu'ils ont dans le dos qu'on appelle des spirales. Alors, ce dessin, il devait apparaître. De blog, mais comme il était trop long, on a dû on le Bon bref, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Comment il respire Et bien en fait il a ses trous et continuellement il aspire de l'air et il fait un mouvement d'expiration uniquement. Jamais il va euh, emmagasiner de l'air en faisant un mouvement, euh, l'insecte il va seulement expirer. Et donc du coup, comment on fait ben, On a créé des nouveaux shampoings euh, avec beaucoup d'acide gras, de l'huile de coco, qui euh, va donc boucher ces petits trous et du coup les asphyxions. On sait pas encore si ça va totalement marcher, les recherches sont encore dessus. Mais euh, on peut être franchement confiant, et là ça va être plutôt difficile de s'adapter à ça, il faudrait quand même euh, un nouveau système respiratoire et euh, que la mutation tombe là-dessus. Et bah, bon, après on verra un Voilà Et voilà. Alors là, normalement, il y a Serge qui est parti en courant, et puis il y a eu un problème technique oh, quand, quand on l'a envoyé le professeur, et du coup il part pas en courant, mais il euh, part son le Merci